500 années s'étaient écoulées et le pays vivait toujours en autarcie. Coupés du monde, ses habitants se contentaient de vivre dans ce marasme, ne sachant s'ils devaient s'estimer heureux ou non de leurs conditions. Seuls quelques réformateurs avaient osé élever la voix et prendre les armes, mais l'État avait coupé court à leur rébellion et les avait tous exécutés. C'est à la famille des Takemi Kazushi, une lignée traditionnellement composée d'assassins, qu'on avait confié la mission de supprimer les rebelles. La maison des Takemi Kazushi. Depuis des générations, ils formaient la garde rapprochée des souverains d'un royaume voisin. Jusqu'au jour où les sujets avaient voulu devenir des citoyens et avaient renversé leur monarque dans cet élan de modernisation. Poussés à l'exil, les Takemi Kazushi avaient fini leur course ici. Désormais, ils n'étaient plus qu'une tribu d'assassins prêts à tout pour de l'argent. Est-ce que c'est toi Yakurai demande à te voir. Tôt ce matin, Anka s'est enfui. Par son acte, il a trahi les Takemi Kazushi. Il va vendre nos secrets. Il traverse la vallée du mont Shikon, mais avec sa jambe. Je doute qu'il ait déjà atteint l'ancienne mine. Yuki, prends Kiri avec toi. Je n'ai besoin de personne. Je veux y aller, monsieur. Il va me ralentir. Hé, hey, attends-moi. Je viens avec toi. Tu as entendu bien courail. Dis-moi, Kiri, es-tu vraiment prêt à tuer Anka Bien sûr que oui. Que feras-tu s'il te supplie Je le tuerai, quoi qu'ils dise. Ça, j'en doute. Je n'ai pas d'armes. Épargne-moi. Yuki, je t'en supplie. Prends mon épée. Et tu n'auras qu'à leur dire que tu m'as tué. D'accord Hein que je me fais vieux. Apparemment, je ne suis plus de taille à lutter contre toi. Qui êtes-vous Tu ne me connais pas, je m'appelle Kuka. À l'époque, j'étais au service de ta mère. Je suis venu à ta rencontre parce que j'ai quelque chose à te dire. C'est au sujet de la façon dont ta mère a été tuée. On te racontait qu'elle avait péri au cours d'un combat. La vérité est tout autre, c'est Byakurai qui l'a assassinée. – Vous mentez, je n'en crois rien. – Assez. Écoute-moi, il a tué ta mère, la princesse Azora Takemi Kazushi. La règle veut que tu venges ta mère et que tu lui succèdes. Mais si tu y déroges, tu devras quitter la maison. Tu vas fêter ton 20e anniversaire. Selon la tradition, c'est ce jour-là que les princesses Kazushi prennent le commandement de la maison. Yuki, il faut que tu te décides avant ce soir. Soit tu prends le pouvoir, soit tu quittes la maison. Et dans le cas où tu choisirais de t'en aller, retrouve-moi à l'ancienne mine. Voilà. Je t'ai transmis le message d'Azora. C'était ma mission. Qu'en t, t il supplié Et ma mère, elle vous a supplié de quoi parles-tu Votre voix a tremblé. Et l'inquiétude se lit sur votre visage. As-tu conscience de ce que tu es en train de faire Maintenant, répondez-moi. Courail, avez-vous, oui ou non, tué ma mère Non. Yogi, pose ton sabre immédiatement, et je fermerai les yeux sur cet incident. Je ne voulais pas te le dire, mais tu m'y vois contraint. Ta mère est morte parce qu'elle nous avait trahis. Et qu'elle s'était enfuie. Réfléchis, ce n'est pas en m'attaquant que tu la feras revenir. Tu ne me laisses pas le choix. Je dois te tuer. avec cette information qui nous est parvenue du Parlement tôt ce matin. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de notre chef suprême, nous sommes passés en tête dans la course mondiale à la production. Selon le ministère de la Consommation, notre niveau de vie aurait augmenté de 20% par rapport à l'année dernière, une information à prendre au conditionnel. En réaction à cette nouvelle plaine de promesses pour l'avenir, des milliers de gens sont descendus spontanément dans la rue afin de manifester leur joie. Aïa ah, Qu'est-ce qu'il y a C'est avec ça que tu voulais me tuer Tu ne serais pas une Takemi Kazushi Qui vous a engagé Parle. Où sont les autres Il n'y a personne d'autre. Et je ne suis pas là pour te tuer. Tu mens Tu crois vraiment que je vais avaler ça Tu devrais. C'est ça, ouais. Toi et ta famille, vous n'êtes qu'une bande d'assassins qui tués sur commande. Si je te fais confiance, j'y laisserai la vie. <tousse> ah Si j'avais voulu te tuer, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Est-ce que c'est clair Relève-toi. Ça doit faire mal. Ça fait mal. Si on laisse monter la douleur. J'ai vu une fille. Où est-ce qu'elle est passée J'habite seule ici. C'est Sans la forêt. Et nous avons perdu sa trace à partir de là. C'est pour me dire ça que vous êtes revenu Euh, non. Quelqu'un l'a vu monter dans un camion. Allons-y. Il faut surveiller la route. Elle reviendra. Elle veut se venger. Quelqu'un lui a dit pour sa mère... Mais qui Qui sait Yuki a eu 20 ans aujourd'hui. La personne qui lui a parlé d'Azura savait que c'était son anniversaire et ce que cela impliquait Kuka. Tu penses que Yuki veut te tuer pour venger Azora Ce qui voudrait dire que... qu'elle ne va pas tarder à se montrer. Si Kuka voulait parler à Yuki, où irait-il Chez lui, peut-être. Je choisirais un meilleur endroit si j'étais lui. Qu'est-ce que tu deviens C'est moi qui Dokoro. Je suis rentré. Il faut qu'on se voie pour discuter de choses et d'autres. Je passerai dans la journée. Non, je préfère que ce soit moi qui vienne vous voir. Est-ce qu'après demain, cela vous convient Pas de problème, je serai à l'endroit habituel. Tout a commencé quand un jeune homme a demandé la main d'Azora. En ce temps-là, ta mère était l'unique héritière de la maison des Takemikazuchi. En l'épousant, il avait juré fidélité à la famille, mais Biakura le fit passer pour un traître, et il le tua. Cet homme dont vous parlez, était-ce mon père Il l'a à peine connu. À sa mort, tu étais encore très jeune, tu n'avais que deux ans. À l'époque, les Kazushi étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. Le plan de Byakurai était simple, il voulait épouser ta mère. Et ce, afin de prendre le commandement de la maison. Quand il lui fit sa demande, Azura refusa catégoriquement. De plus, elle avait deviné quelles étaient ses véritables intentions. Gagnée par le découragement, elle décida de changer le destin des Kazushi. Biakurai découvrit ce qu'elle projetait de faire, et il la tua, comme ton père. Dès lors, les relations devinrent tendues au sein de la maison. Nombreux étaient ceux qui désapprouvaient la loi des reins imposée par Byakurai et qui voulurent quitter la maison. Malheureusement, rares furent ceux qui réussirent à s'enfuir. Quant aux autres, ils se firent assassinés. C'est ici que la princesse Ozora a été tuée. Je suis persuadé qu'elle espérait que toi aussi tu quitterais les Takemi Kazushi. Elle voulait que tu réussisses là où elle avait échoué. Tu n'es pas obligé de te venger de Biakurai, car vois-tu, le destin des Takemi Kazushi est de disparaître. Princesse Yuki. Avant de mourir, ta pauvre mère a subi les pires tortures. Mais celui qui lui a porté le coup de grâce, c'était moi. Tue-moi si tu veux. C'est tout ce que je mérite. Depuis sa mort, j'ai passé ma vie à attendre ce jour. Et le voilà enfin arrivé. Avant de la tuer, je lui ai demandé si elle voulait que je l'accompagne au ciel Mais elle m'a dit que non, qu'elle préférait que je reste Qu'elle ne m'en voulait pas Elle m'a dit qu'elle avait une dernière mission à me confier Et elle m'a demandé de te raconter toute la vérité le jour de tes 20 ans Princesse Yuki, en l'honneur de ta mère, je te demande de me tuer Taisez-vous Ça, c'était toi, le traître, Kuka. Soma. Qu'est-ce que tu as grandi depuis le temps Débarrassez-vous de ces deux-là. Princesse ah ah ah Luki, ne meurs pas ah ah ah ah ah ah Tuez-moi si vous voulez. Mais par pitié, laissez la princesse Yuki en vie. Euh, ce n'est plus de mon ressort. Dis-lui adieu. <rire> Je me souviens, quand j'étais petit. J'étais toujours souriant. Je n'aurais jamais imaginé... qu'on en arriverait là. Tu n'es pas le seul. Et tu sais pourquoi tant de gens pensaient la même chose à l'époque Tout simplement parce qu'il n'avait pas d'idéal. Évidemment, des gens sont morts quand on a fait sauter cette bombe au Parlement. Mais ça a été une réussite, je vais te dire. Tu peux être fier de toi. Ce qui me gêne, c'est que... ce jour-là était férié. Le bâtiment était censé être vide. On en a déjà parlé. Mais les pertes sont inévitables, on n'a rien sans rien. Mimura connaissait les risques, et puis il n'est pas mort pour rien. Dans ce pays, tu ne peux pas te faire entendre, à moins de sacrifier quelques dizaines d'innocents. Cela étant dit, il est temps de passer à notre projet suivant. Vous êtes sûr de vous Oui, pourquoi Monsieur Sujimoto n'est pas d'accord. Il t'a contacté pendant que j'étais parti, c'est ça Le mois dernier. Tsujimoto s'est fait exclure. Désormais, tu es le seul en qui j'ai confiance. Nous devrons faire le nécessaire pour réaliser notre idéal. Caché Est-ce que tu sais quel est l'endroit le plus sûr de la jungle C'est sur le dos du lion. Les puces y sont en sécurité et elles mènent la vie la plus paisible qui soit. D'où est-ce que tu saignes Ça aussi. Allez. C'est plein de protéines. C'est bon. Si tu veux guérir, il faut que tu en manges. Tiens, mets ça. Je sais, mais c'est tout ce que j'ai en stock. Allez, qu'est-ce que t'attends Ouais, ça te va bien. T'as vu Monsieur Kidokoro Ouais. Takashi. Tu devrais te méfier de lui. Pourquoi tu dis ça Quoi T'es pas au courant pour Sugimoto Ben si. Ce qu'il paraît, il vient de se faire exclure. En fait, il est mort. Hein On l'a assassiné. C'est pas toi, mais moi, je me tire de ce pays. Quelque part, le bonheur existe. Il suffit de se mettre à sa recherche. Qui c'est, cette fille C'est mon invité. Ton invité Je dirais plutôt que tu t'es trouvé une nouvelle copine. Prends soin de toi. Si t'as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Je m'en souviendrai. Pourquoi es-tu revenu T'as un contrat sur quelqu'un hmm? Tu préfères te taire T'as raison. Moins j'en sais, mieux ça vaut pour moi. Dis. Ça ne te gêne pas de tuer des gens Pourquoi fais-tu ce boulot C'est pour le fric C'est instinctif. Lorsque je tiens mon épée et que j'approche de ma cible, j'ai le corps qui réagit tout seul. Il tue sans même que j'ai à réfléchir. Attends, je rêve. Tu veux que je te plaigne ou quoi Lorsqu'un souverain n'a plus de quoi payer sa garde, celle-ci s'en va pour se proposer à d'autres dont les caisses sont pleines. Un mercenaire s'avance ses services aux plus offrant. Mais pas toi. Toi, tu tues les gens sans aucune raison. Tu n'as pas de patrie à défendre. Tu n'as pas de famille à protéger. Tu ne fais même pas ça pour l'argent. Non, tu tues parce que tu ne sais faire que ça. Tu n'as pas de cause à défendre. Moi, par contre, j'avais une bonne raison. J'avais même une très bonne raison. Parce que je te l'avoue. Moi aussi, j'ai tué des gens. Suis-moi. Te présente ma soeur. Un jour, je devais avoir huit ans. Je suis rentré de l'école et je l'ai retrouvée sur le sol. Elle baignait dans son sang. On a arrêté les gars qui lui avaient fait ça. Ils les ont relâchés pour vise de procédure. Alors je les ai tués. On m'a arrêté et ensuite emprisonné. Quand j'ai été libéré quatre ans plus tard, je ne voyais plus les choses de la même façon. Oui, tout avait changé. Peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un. Cet homme m'a proposé de me rendre ma joie de vivre. Lui seul m'a donné cette possibilité. C'est donc vers lui que je me suis tourné. J'ai trouvé un exutoire pour ma vengeance. J'ai commis des attentats. J'ai fait des choses que la morale réprouve. Des choses qui troublent mon sommeil. Je n'avais qu'une seule envie. Retrouver ma joie de vivre. Mais finalement, je me rends compte avec les années que cela ne me rendra jamais ma sœur. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Je t'écoute. Sommes-nous réellement obligés d'assassiner Yoki C'est la dernière descendante des Takemikazuchi. En la tuant, nous ferions disparaître à tout jamais son nom, sa lignée. Qu'est-ce qu'on vient Quel est le problème On a continué à exister sans Takemikazushi mâle. On y arrivera sans femelle. Oui, sauf que... Quelle raison aurons-nous encore pour exister si ce si nom ne représente plus rien Nous n'avons pas besoin de raison. Il est bien fini, ce temps-là. nous devions protéger de notre vie une famille. J'ai toujours vénéré mes ancêtres. J'ai cru en la mère patrie. Mais lorsque la monarchie a été renversée, nos épées nous ont été confisquées. Ceux qui furent emprisonnés eurent droit à un lavage de cerveau. Et quand ça ne suffisait pas, alors Alors on les mutilait. Nous tous avons fui cette contrée pour sauver notre peau. Te souviens-tu, Rinkyo De ces tanks que l'on a aperçus lors de notre fuite au sud de l'île des tanks détruits, déchiquetés. Ils rouillaient sous les pluies acides. Et ils empestaient les corps en putréfaction. Mais j'ai réalisé plus tard que ce jour-là, il n'y avait pas de cadavres autour de nous. Cette odeur fétide, en fait, émanait de nos corps. Et c'est pour cela que depuis. Je suis persuadé que... que nous sommes tous morts ce jour-là. Oui, allô? Allô C'est moi Ah. Monsieur Kidokoro. Et que me voulez-vous Je t'ai envoyé un document à ton adresse email. Tu pourrais aller jeter un coup d'œil, s'il te plaît Oui. J'y vais de suite. Et tu l'as devant les yeux mmh. Je veux que l'opération se fasse dans dix jours Tu es d'accord euh, Une dizaine de jours Non, désolé Très bien, quel jour tu proposes alors Aucun J'abandonne c'est étrange, tu as toujours l'air triste. Et toi, on dirait que tu ne ressens rien. N'as-tu jamais connu la tristesse J'essaye de rester insensible. J'évite ainsi la douleur. Mmh. Je vois, c'est ainsi que tu peux tuer des gens. Quand on est triste, il faut pleurer. Quand on est heureux, il faut rire. Tu n'aimes pas rigoler Moi, quand je suis triste, je pleure. Ça peut durer des heures. Ouais, des jours aussi. Ainsi que des années. Je suis sûr qu'un jour, j'arrêterai. Tiens, aide-moi. Akashi. Mmh. Tu sais ce que c'est une miki Ishi? Non, c'est quoi C'est une pierre précieuse. On en trouve sur les plages, si on a de la chance. Mmh. C'est très rare d'en trouver une. On peut en rechercher une année durant et ne jamais avoir l'occasion d'en trouver une. Lorsqu'on enlève, la gangue qui entoure la pierre, on découvre un joli petit cristal vert. Ma mère s'amusait à les collectionner. Dès qu'elle en trouvait une, elle la polissait avec beaucoup de soin et elle la mettait de côté. Elle avait dit que quand elle aurait 30 ans, elle me confectionnerait un beau collier que je porterai le jour de mon mariage. Elle a débuté sa collection de Mikiichi à l'âge de 18 ans. C'est mon grand-père qui lui a offert sa toute première pierre. Elle m'a eu à 22 ans. Et on l'a tuée à l'âge de 27 ans. Elle n'avait que neuf pierres, ce qui n'était pas assez pour faire un collier. Je vais bientôt atteindre l'âge où elle m'a eu. Je n'ai toujours rien à offrir à mon futur enfant. D'ailleurs, aurais-je un jour un enfant Je n'ai rien à offrir à quiconque de toute façon. Il n'y a personne que j'ai envie de chérir. Et si on quittait ce pays, si on s'en allait pour ne jamais plus revenir, rien ne nous retient plus ici. Ça doit exister un endroit où on pourrait vivre heureux. J'en suis persuadée. J'en rêve parfois. Mais chaque matin, je me réveille. Et je suis encore là. être heureuse L'ennui c'est que tu es une tueuse. Et le destin d'un assassin n'est pas d'avoir une vie heureuse. Mais par contre, si on y met chacun du sien, on peut peut-être arriver à quelque chose. chère maman... J'ai décidé... d'être enfin heureuse. Je crains de devoir t'annoncer que tu auras des difficultés à réaliser ce vœu. Ce n'est pas que je te veuille du mal, non. Mais je me retrouve dans l'obligation de te tuer. Il n'y a rien de personnel à tout cela. Monsieur Kidokoro. C'est toujours un grand plaisir de voir ta sœur. Qu'est-ce que vous me voulez Oh, rien. Je vous préviens, si c'est au sujet de l'attentat... Non, non, oublie, il y a eu du nouveau. Je suis sûre que tu vas être emballé. C'est une chance inouïe pour notre mouvement. Et qu'est-ce que c'est Nous venons de trouver des points d'entente avec le gouvernement. Comme ça, tout est bien qui finit pas trop mal. C'est super. On a réussi à faire passer nos idéaux. Sans compter que... le nombre de victimes aurait été très limité. Que penses-tu de mon plan Il n'y en a pas de meilleur. C'était le seul moyen pour que tous nos rêves se réalisent. Et moi là-dedans Tu vas malheureusement être arrêté. Ça fait partie du traité que j'ai signé, c'est bête, mais c'est comme ça. Mais vous êtes une ordure, c'est dégueulasse. C'est comme ça que ça se passe, Takashi. Je te souhaite une excellente soirée. Oh, et puis, merci pour tout. Vous n'êtes qu'une pourriture de traître. Je déteste les insultes. Elles ont le don de me rendre irritable. Vous allez tous nous tuer, avouez. Avouez-le, Soyez un homme pour une fois Du calme, tu me casses les oreilles. Tu as toujours su que tu allais mourir, non Oui. Et vous, vous allez vous en tirer avec les honneurs. Manabe s'est fait descendre. Kazuki a subi la torture. Et Mimura s'est fait exploser. Vous nous aviez tous vanté le don de soi. En fait, c'était rien que des conneries, hein. Tout ça, c'était pour vous aider dans votre carrière Je vais ramener le bonheur dans ce pays. Il y a malheureusement un prix à payer, et ce prix est des plus élevés. Il nous faudra prier pour de nombreuses victimes. Mais ne t'inquiète pas. Toi, tu n'auras pas à prier, cher Takashi. Vu que dans un instant, tu vas devenir l'une de ces nombreuses victimes que nous allons pleurer. Enfin. Nom de mes ancêtres. Je vais te tuer! Terminé. Retournez chez vous. La pierre. Est-ce que est-ce que je peux la garder Bien sûr. Sois heureuse, Yuki. You're